Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'OpenAware Algérie, dans laquelle il sera question d'électronique embarquée et de langage de programmation Python. Puisque nous allons vous présenter MicroPython, alors vous me direz, c'est quoi MicroPython À cela je répondrai que c'est une, une version allégée, rapide et optimisée du langage de programmation Python 3, fait pour tourner sur des systèmes embarqués. Pour cette première vidéo de présentation, nous allons commencer par faire une introduction générale à MicroPython. Puis nous vous présenterons la carte de développement Peaboard dans sa version 1.0. Pour finir avec l'écriture et le test, notre premier programme Micropython. Alors nous allons commencer par définir c'est quoi MicroPython. Eh bien c'est un mini-langage de programmation qui tourne sur Microcontrôleur. Avec MicroPython, vous avez les avantages d'un langage de programmation haut niveau, comme Python, pour effectuer des tâches plus ou moins complexes en électronique embarquée. Il propose un interpréteur nommé REPL pour Read, Evaluate, Print and Loop qui permet comme pour tout interpréteur du langage Python d'exécuter les commandes et fonctions du langage Python de façon interactive. Il est fourni avec une large gamme de librairies pour étendre les capacités et les possibilités pour vos programmes. Il a aussi l'avantage d'être extensible. Il est possible en cas de besoin d'utiliser des portions de programmes euh, écrites avec des langage C C++ afin par exemple d'augmenter la vitesse d'exécution de certaines portions de votre code. C'est bien beau tout ça mais il faut savoir sur quelle plateforme il tourne. Et eh bien, cette implémentation de Python peut tourner sur plusieurs types d'architectures et pas mal de projets et de plateformes euh, l'ont adopté, comme par exemple le microcontrôleur Wi-Fi ESP8266, la plateforme IoT Wi-Pi, la plateforme de développement tin 6.3.2. Dans notre cas, nous allons vous présenter un, une autre carte. Cette dernière a été développée spécifiquement pour faire tourner MicroPython et qui est la P-Board dans sa version 1.0. La p se présente comme ceci. Elle intègre un microcontrôleur euh, STM32 F405R6 cadencé à 168 MHz avec 1 Mb de mémoire Flash pour le stockage et 192 KB 192 de RAM un connecteur USB qui permet de l'alimenter ainsi que de communiquer avec la carte un connecteur pour carte micro SD à ce niveau un accéléromètre 3 axes euh, MMA 7660 FreeScale qui est à ce niveau 4 LED un bouton de recette ici et un bouton programmable par l'utilisateur. 30 branches d'entrée-sortie GPAO, 28 d'entre elles euh, tolèrent le 5V, sauf en mode d'utilisation euh, ADC, comme ADC, sachant qu'ils sont prévus pour euh, un voltage de 3,3 volts. Pour la communication, la carte intègre 2 bus SPI, 2 bus CAN, 2 bus E2C et 5 USART pour Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter pour assurer la communication série. Alors, Elle dispose aussi de 14 entrées analogiques avec une résolution de 12 bits avec des valeurs entre, de, de sortie entre 0 et 4095. Elle a deux sorties analogiques, elle peut être alimentée via USB ou bien une alimentation Allons de 3,6 volts à 10 volts. Pour un ordre d'échelle, voici comment se présente la keyboard comparée à une Arduino UNO. Nous attaquons maintenant la partie programmation, dans laquelle nous allons créer un petit programme Python sur MicroPython. Euh, et ce programme sera comme un hello world dans le domaine euh, du hardware donc ce euh, sera le fait de clignoter une lettre comme blink dans euh, l'IDE arduino euh, l'utilisation est assez simple donc euh, pour cette partie il suffit de brancher notre carte elle est automatiquement reconnue comme étant euh, un flash disque voilà le nom c'est pyb flash alors là on a trois fichiers on s'intéresse seulement au fichier main qui va contenir le programme qui sera exécuté donc on l'édite avec gedit voilà notre programme maintenant on va commencer à programmer premièrement on va importer la librairie qui contient euh, tout ce qui est nécessaire pour la manipulation du, euh, des équipements de la carte. Donc euh, elle s'appelle PYB pour Payboard. On va créer une instance de l'objet LED qu'on va appeler LED égale PYB. LED LED en majuscule euh, la carte dispose de 4 euh, LED euh, numérotées de 1 à 4 on va choisir par exemple la numéro 4 c'est la LED bleue et là il suffit seulement de créer une boucle infinie donc while true qui va se répéter à l'infini, donc on va faire appel à la méthode on, donc led.on, donc pour allumer la led. Et puis on fera appel aussi à la méthode delay, c'est comme euh, la méthode delay, euh, la, la fonction delay dans Arduino, donc c'est pyb Delay en microsecondes. On va prendre une seconde, donc ça fait 1000 microsecondes. On va ajouter ledoff off LED point off avec la méthode off et puis un autre pay point delay Voilà, maintenant il suffit seulement de sauvegarder le fichier. fermer la fenêtre. Et de démonter euh, le flash, donc la carte. Maintenant il est possible de tester euh, son fonctionnement, tout simplement en débranchant et en rebranchant la carte. Nous allons maintenant tester le programme. Il suffit alors de brancher notre carte avec USB. Et comme vous pouvez le voir, la LED bleue clignote chaque seconde. Voilà, c'est tout pour cette courte présentation de micro -Biton et de la P-Board dans sa version 1.0 Dans les prochaines vidéos, Inchallah, nous allons attaquer plus en détail l'utilisation, la programmation et comment utiliser tous les GPAO et les entrées sorties de cette carte pour nos projets. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, de nous dire ce que vous pensez de cette vidéo et de nos autres vidéos sur notre groupe euh, en adhérant à notre groupe sur Facebook ou bien en donnant un commentaire sur notre, sur notre page sur Facebook. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam